Alors bonjour, euh, aujourd'hui euh, dans la capsule euh, sur la conservation des semences, on va parler de la conservation des semences de la tomate. On va, je vais vous parler un peu de la technique comment conserver les semences, puis aussi euh, pourquoi est-ce que c'est important de conserver les semences de tomates. Alors ici on a la tomate Ida Gold, que c'est une de mes voisines qui m'en a donné des plants euh, ce printemps. Et en général en maine ici, avec le, la saison courte et le climat un peu plus frais, la plupart des personnes font des tomates en serre. Et moi, je me suis donné pour défi, en fait, d'adapter de, des semences de tomates afin qu'on puisse les cultiver dans le jardin. Alors, j'ai eu, sur, sur peut-être euh, une dizaine de plants que j'ai planté, j'ai eu l'équivalent de ce petit bol-là de tomates qui ont tourné orange. Donc, j'ai décidé de les garder, de ne pas les manger, et d'en conserver les, les semences, pour pouvoir les replanter l'année prochaine. Et en faisant ça... Je vais avoir sélectionné le trait de activité en sélectionnant seulement les fruits qui ont été matures. Et donc, euh, je compte bien, à la saison prochaine, avoir une, un plus grand nombre de fruits par plant qui vont devenir euh, matures. Comment qu'on sait quand le fruit est prêt? En fait, les semences des tomates sont matures lorsque le fruit est prêt à être mangé. Donc là, on sait toutes que, par exemple, une tomate rouge, ben, c'est quand le fruit est bien rouge, bien mûr, la texture est euh, un peu moins ferme que quand la tomate est verte. Ici, dans le cas, c'est pas rouge, mais c'est un beau orange. On n'a pas besoin de sacrifier le fruit pour garder les semences, en fait, parce que les semences, ils euh, sont à l'intérieur ici, on les voit un peu. Et je vais seulement garder les semences euh, à port ici. Donc les semences euh, sont faciles à repérer, elles sont entourées d'une substance un peu gélatineuse. Et une fois que j'ai retiré les semences, ben la chair est encore très bonne, donc je peux la mettre de côté et la conserver. Je pourrais aussi, si je voulais, faire blanchir dans seulement une minute mes tomates dans l'eau bouillante, par exemple, si je voudrais les garder pour faire des conserves. Je pourrais pas plus qu'une minute dans l'eau bouillante, enlever la pleure, garder mes semences. Si je les fais pas bouillir, plus qu'une minute, les semences vont être encore viables. Faut faire attention, là, si je les oublierais dans l'eau bouillante, euh, là, les semences pourraient ne plus être viables. Mais si on veut juste les faire blanchir pour pouvoir enlever la peau et conserver la chair pour la manger, il n'y a pas de problème. Alors, on garde ici avec les doigts, ça va très bien. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je les sépare de même? En fait, pour il euh, y a une substance gélatineuse qui est autour de la graine et dans le fond, je vais faire fermenter les graines dans un pot maçon pendant quelques jours. Puis la fermentation va dissoudre la petite peau gélatineuse qui est autour de la graine puis ça va faciliter le séchage ensuite. Alors là, qu'est-ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on a fait fermenter nos, euh, nos semences de tomates avec la chair quelques jours. Puis on a observé qu'il y avait une séparation entre les graines, la chair, il y avait vraiment une séparation marquée. Ça veut dire que quand on va passer de l'eau là-dedans, ça va séparer vraiment plus facilement euh, la chair euh, des graines. Et là, on utilise un tamis le plus mince possible. Comme ici, je me suis rendu compte que certaines semences passaient au travers. Donc, euh, j'ai utilisé un... Euh, un petit filet comme ça, comme les filets qu'on trouve à l'épicerie pour les légumes, les filets réutilisables. Ça, c'est vraiment pratique. Avec ça, j'étais certaine que les semences n'allaient pas passer au travers. Donc là, j'ai brassé, j'ai mélangé les semences avec euh, l'eau courante. Ça permet de détacher le plus possible. Et ensuite, euh, là, on voit qu'il reste un peu de chair. C'est pas très grave, là. Et je les ai étendues sur un petit linge, sur un, un petit cabaret je vais les laisser sécher comme ça. C'est sûr, les semences vont coller un petit peu sur le, sur le, le tissu, mais euh, quand ça va être bien sec, je vais pouvoir venir passer, puis ça va bien se décoller. Euh, et après ça, euh, je vais pouvoir les considérer bien secs. Je vais peut-être les laisser sécher un petit peu encore dans un pot ouvert, là, mais euh, de cette manière-là, quand on a des grandes quantités de, de tomates... Ça accélère vraiment le processus plutôt que de prendre les petites semences une à une dans la chair de tomates et tout. Euh, les, les faire fermenter, les passer à l'eau comme ça, ça rend le, le tout euh, vraiment plus rapide. Donc, euh, si on en a beaucoup à traiter, euh, c'est une bonne manière. Sa chair si orangée, j'ai envie de la dévorer.